Coucou Youtube Je me retrouve avec Saxi dans mon meilleur lobby Caldera que, que j'ai jamais eu donc bah, on a kiffé avec le sac je vous laisse découvrir ça pensez à liker, commenter abonnez-vous oh, Frérot, frérot a... Mais c'est quoi ça ça va, ça va la peine Mais frérot Mais frérot Encore Mais qu'est-ce qui s'est passé Fais gaffe, il y a une frappe je suis, euh, suis parti. Elle vient en dessous. Elle vient en dessous. Sur moi. Encore. C'est pas possible. Non mais mec, je mais crois mais que mais tu te rends pas compte de ce que je viens de voir. Mais mais. Mais je, je sais, sais. Pas, Ok la frappe. La personne. Hein. Ah si il y a un mec. Où ça En bas. Je vais cette. Euh, je peux pas le double ping. Mais il est où Il est tombé Logiquement. Oh, il était tombé. Oh my goodness Quelle caissance Quelle Il a fait Oh my goodness <rire> genre, genre, il s'y attendait pas, tu sais. Il entend pas ce bruit au-dessus. Oh my goodness Ah, le bouffon <rire> Euh... Y'a pas un, petit, un, un tout petit billet, là, pour... Euh... Tu veux quoi ça va, Tiens pour ça, on aurait eu un drone. Tiens, je... Quoi L'autre il est au fond frérot Touché euh, Pourquoi mes balles elles ont, elles ont pas connecté Et pourquoi t'as plus de vie frérot sachant que c'était moi qui étais 5 mètres de là Bah dans, ouais mais j'ai pas compris là en fait frérot parce que... Enfin bon bref, c'est comme ça On a bien commencé hein Ouais Fort hein Tiens, Tu vois vois Et... Mais je trouve que... Pardon, Crac je... Non Il a sauté même je crois, l'autre je... je vais dans les hauteurs frérot, je crois qu'il a sauté Je vais cla claquer la Il a pas sauté ah ouais. Donc, crac, je... crac crac crac si OK. Euh, toucher toucher une balle sac. Une demi-balle si t'as une AR qui peut faire euh, une balle. Non, il a un gars qui vient d'entrer un pic là-bas frérot. Oh. Il y a une voiture qui arrive, la peine. Incroyable, j'adore quand ça se passe comme ça. J'ai l'impression qu'on est dans une partout, il y en a partout quoi. Oh, ah. oh quoi ouais. Moi que, euh, en plus il y a plusieurs mecs là et tout. Quoi Il crache dessus tout ça. Mais Je, je crois qu'il est ça. Je l'ai entendu gueuler. Je... Mec il a dit je suis perdu. il est, il est mort. <rire> Let's go En face de nous deux, deux snipers. Un tombé. Il y, euh... y a une brune et un, béret, et un béret rouge. La brune, ça pourrait être ton genre, je crois. Ah euh, La brune ouais. I'm D'ailleurs, euh, complètement hors-sujet mais euh, petite victoire euh, du Sénégal l'autre jour. Ah bah ouais, ouais j'ai vu. Très content. Ah il est vers toi à 44 mètres derrière. Euh, je... Euh, je t'avoue que je, je ne rentre pas là-dedans. Ouais <rire> non j'ai la flemme aussi, hein. vas-y on bouge hein. C'est euh, ouais. Je... Oh t'as combien de kills 6 et toi 5 Ça penche ou c'est moi Ah oh, putain... C'est ça que tu dois faire la caisse Il est sur moi. Quoi faut que je fasse pas que Non c'est bon j'y arrive Il est plus là, what Allez, hey, ah Ok donc il y en a un là Un là mais il est vraiment Il est au niveau en fait frérot là. Je comprends pas Il est en dessous, il se balade en dessous frère Genre tout en dessous Allez viens laisse les frérot On perd notre drone T'es ah oui. méchant comme la tête. Des aller, ch aller, aller chercher. Ils sont où c'était passé par là Bah ils sont oh. encore plus bas frérot. Bon. Mais là là, il y a une grotte ici. Quoi Ça pas ils sont là Allez hop c'est bon je vais vous barrer. Quoi y a, y a de l'écho Crac Frérot ouais, il crac. Mais c'est quoi ce passage Je sais pas où on est Oh l'enfant okay. de pute Non il est caché, il est caché, il est caché Attends quoi mais il était là Il est où C'est quoi là Il était derrière nous frérot <rire> comment ça il, est... Attends, il était Il nous. était là Genre il était euh, genre comme ça quoi Et on l'a <rire> <en> plus <rire> vu <envie. rire> Mais mec, non mais c'est n'importe quoi là Oh je veux plus frérot, je veux plus rentrer dans ces trucs là ça fait trop Oh y'a hein. des gars ici les quoi, allez go Regarde je mets une balle de sniper si tu veux pour nous mettre euh, Vas-y si tu veux saute, 3-6, change d'arme ouais. et noscope. Là, ici, là, là. Ah mais je peux pas dire. Oh merde. Crac oh, oh, oh. oh non. Non mais c'est un sol Crac No scope Vas-y. Oh, non mais.. Je vais une blanc, no scope, c'est dommage. Non mais attends, mais c'est. Euh, bah là, là, là, on est, on est d'humeur crado, frérot. Tous les oh là là, mais c'est sale. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. C'est pas beau ce qu'on fait. C'est pas, pas beau. Il euh... y a un hélico derrière là. De toute façon, quand on fait du, du sale et du dégueulasse à ce point, genre euh, qu'on est en mode 78 tous les deux, mais on pourrait s'appeler Norby Limits. À droite, knock au oui. fond. Lui il est crack. Voilà, oh. <rire> je l'ai jump shot, rippet shot. <rire> pef pef. Clic click. Bon, bah allez, hein. Vas-y, j'active plus tard. Comment ça Clipper ça, ça. c'est trop bizarre ce qu'il a dit. <rire> Qu'est-ce qu'il raconte T'as dit j'active plus tard T'actives quoi <rire> un peu... En plus, vous êtes parlé avec Norby l'autre jour. Putain. Non, mais je me pose des questions, tu comprends euh, Vas-y, j'active. <rire> Et voilà, tu vois. Tu l'as vu en dessous là Je l'ai oh, oh mon dieu, je l'ai craque Non, noscope, quickscope, airshot. Quick, quick, quick. Oh putain. Il y en a un en plein milieu de la route. Il, il je crois qu'il est blessé, frérot. NON NON J'étais. C'est tel... <rire> horrible Je veux pas avec la nourriture <rire> comme ça là Et l'autre, il est il, à il côté de toi, la Ouais, je sais. Mais il a beaucoup d'argent. Rien t'es horrible, regarde la mine, regarde y'a du, du, du monde en bas <rire> Quoi Où ça Là Je vois rien moi, je, je suis un pilote frérot ah, Attends ah, je... Quoi Quoi Il s'enfuit, il s'enfuit ça... Mais non Là-bas, si là-bas, ouais. deux mecs qui s'enfuient Attends, tu, peux leur tirer je... tu, tu peux leur tirer dessus Attends, là Il Faut que je des ils, ils sont en train de monter à une échelle frérot C'est pas les bonnes, les bonnes bonnes décisions frérot La décision n'est pas bonne Mais il y a encore un mec derrière Attends je vois pas Mais je sais pas où il est frère Je sais pas où il est il va tirer dessus T'as pas un drone qui traîne là Genre vraiment il y a un mec au contact Un contact ok ok c'est bon Ah mais il va cacher en dessous C'est quoi ça Attends, ça retire. Mais viens, viens, on se casse, on, on se casse. Attends, mais... Allez, ah, en face, en face. C'est où en face Tout en haut là Tu sais qu'on va, faire... qu va faire le record de kill sac là Ah ouais Oui Crac Ouais, la fille. Nice. Vas-y, bah on va claquer des, du drone hein. Ouais, ouais, l'autoria, tout ça. Y'a un véhicule à côté Ah ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'y vais. Je prends de la hauteur. Le à la fond... Putain frérot, tu sais que ça arrive une fois sur mille qu'on ait un lobby qui soit bien. D'habitude, on, on a que des tryhards ou des tueurs. Et là, on a, on a des joueurs Warzone, là, en fait. Rade-les, rade <rire> Avant, ah bon, je vais pas pouvoir les suivre, on va s'outre en l'air, je, je me connais. Attends, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je vais les avoir. Je fais confiance. Allez, j'ai deux balles de snipe. J'ai pas tiré. Mais ils sont fatigants frère, ils faut que passer dans la, dans la forêt T'inquiète frère Roger. Vas-y, si, vas-y, si, si, je mets On perd du temps Un crack. Non, blanc Ils viennent sauter Les deux ont sauté. Les deux ont sauté. Je une Il est où mais il est où, le deuxième On l'a traumatisé, je crois. Ça qui est où Non <rire> Tu l'as perdu Mais mec, qu'est-ce qu'il fait C'est pas grave, on le laisse, on le laisse. Allez. On prend l'hélico. Ouais, on prend l'hélico. Ah, oh, mais il vient prendre la voiture Non, non, t'inquiète, je suis à côté de la voiture. Ah non, une autre Touché. Crac, je les craque et j'ai baisé la voiture. <rire> T'imagines de jouer contre des mecs comme nous <rire> Attends, mais ils sont où Là, là la, voiture, la voiture en bas à gauche, elle vient de péter, il doit être dans le secteur. Ok. Là, par ici grosso modo. Genre caché sous la tente, dans, dans ton bâtiment. Je... Il y a la braderie, je vais sur le shop. Vas-y, vas-y, vas-y. Y'a deux, deux mecs sur le shop, hein. ils sont pas de la même équipe. Ah hein. oh, ça va être compliqué. Un mort sur toi. Inter, sur toi. Merci. On shop. Je profite de la braderie Vas-y vas-y Active un drone au cas où qu'il soit devant moi Ah euh, non y'a rien sur moi Frère ah, Mon, mon hélico Il est où Non il te l'a volé Oui Non viens, viens vite mon sac, on va prendre j une voiture Hélicoptère derrière nous J'ai... Le mien il est mort, là. L'autre, il est sur moi. What's cool Le noscope qui est passé, là, père. Viens, on reprend, on reprend les véhicules, ok On en prend deux Histoire de si on en explose un. J'ai claqué, claqué mon drone un sac. Je t'entends plus. J'ai peur. Oh merde, pardon. Devant moi, au contact, deux mecs. Bien joué. Je vais tomber. Mais je l'ai paralysé avant de tomber à sac. Merci mon frérot. Tu vois, c'est pour ça que je voulais comprendre le véhicule. Très bien vu. Par contre, c'est cheaté là, tu viens de... Afin d'aller au retour dans le passé, la future. Oh, c'est... Ouais je Ouais, j'étais au courant. Avance, avance. Run, run, run, lapin. On est à l'opposé tous les deux. Tu vas acheter un drone avec ça frérot. J'ai un drone, t'inquiète. Ouais, mais on va en acheter un autre avec ça. Un terre sur moi. Non le seum. Attends, j'ai peut-être une chance. Non le seum. Raconte si c'est. J'ai le boulag, j'ai le boulot, t'inquiète. Ah il est par un pistolet Ouais il était sur le toit, je savais pas où il était. D'accord. J'ai tué son Enfin j'ai pas tué son pote, j'ai juste mis à terre. Bon, j'arrive, euh, je peux te rejoindre direct. T'as eu les deux, c'est bon Ouais, euh, Bien, ouais, ouais. Euh, je... Là, je, je les joue aussi. Attends, au pire, j'atterris sur le, le truc au-dessus là. Ils sont un peu Ah, mais il y ouais. est plus. Ah, oh, il est plus, frérot, je peux pas aller euh, à pic. Euh, c'est pas grave, va sur la maison euh, pinguer, frérot. il y en a deux autres. Hein. Ah, bah, tu sais, bah, oui, c'est là que t'es mort. Ah, oui. J'arrive. Ah, oui, euh, oui. Je tire dessus frérot, il y a une full team sur moi, j'ai pas pu récupérer mes armes J'arrive, j'arrive j'arrive. A peu près rien Il y a, rien. a deux teams, il y a deux teams Il y en a une à l'intérieur et une à l'extérieur Ok Ouais, extérieur je la vois avancer, ça Intérieur il y en a une qui est craque Ah ils sont Ouf. vénères T'en un sur toi Comment Mais Comment je, je perds Mais t'as vu toutes les balles qui sont passées à travers Ouais, ouais, t'as le là ou pas yeah <rire> Let's go, go Oh, sac, sac, quoi il, il visait même pas, il a tiré que dans mes ah pieds. Ah ouais Il visait même, avec une grosse. il visait même pas, il a tiré que dans mes pieds. Non, c'est pas, pas fini, c'est pas fini. Juste, ça va être très ghetto à la fin de game, là. GG. Thank you, dude. 35 kills. Et thank you, thank you. Allez, y'a moyen de moyenné là, je pense. Hein. Ils sont encore à l'intérieur. Ouais, j'ai vu. Regarde, ils vont mourir. Boum. Oh, les chiens. J'ai en plus, fout hein. Bien joué frérot. Je te reviens, mon lapin. Ah ouais, j'ai pour récupérer mon stuff. Oh, let's go frérot. Y'a un sniper, hein. fais gaffe. Bien joué. Oh, tu fais bander fort. Merci mon pote. C'est pas fini. Par contre, je sais pas où est mon stuff. Viens à l'intérieur, te fais pas, pas chier. Par contre, je te le dis, hein, il est il est bizarre ce mec là au sac. Ouais. Genre à faire que me viser comme ça, avoir l'info, me baiser au corps à corps. Euh... Attends, je... il y a pas d'arme là tire ils Il tire, il tire. Ils sont deux snipers, deux snipers à tirer. Je fous une frappe dessus, sac. Pour leur casser les couilles. Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont devoir faire un move. Vas-y vas-y. Euh... Ils, sont, ils sont les deux derrière le caillou, frérot. Je les vois, je les vois. Un knock. Bien joué, j'avance. L'autre craque. Bien joué, frérot. NON Nice. Du coup, il tirait sur une équipe là-bas, devant, hein, la paire. Là, je les vois, je les vois, regarde, regarde, ici, ici. Ok. Vas-y, vas-y. Allez, go, on avance, on avance. On, on les traque tout pélis, frérot. Ça tire en ça, face. Non, viens, viens, viens, sac, viens ici. Là, là, regarde. Inter. Ok, bien joué. Là, touché, shield. Ok. Non. Je peux louper ça. J'ai mis à terre celui de droite, Sac. Bien joué frérot. Bon. C'est Je viens de prendre une balle de snipe. Vas-y, je m'avance Vas pour les sortir eux. Après on aura une team à ma droite. Donc, qui il est parti, le mec. Il s'est à... Mort Bien joué. Les deux morts Ok. Ouais. Alors, Sac, il reste une team là et une team devant moi. Ok, j'arrive. Genre au contact, euh, la team. Ok, je me dépêche. Un tombé L'autre est bien plus loin, j'ai... Euh... J'arrive, à... Il vient de se faire fumer, il vient de se faire fumer par ce bâtiment okay. on, est en, on est en deux contre deux Oh la game Attends, attends, attends, attends Dans tous les cas, je balance une para et je back. Hey hey oh! Hey on Ah mon gars! Pff oh, et, quoi, est on et faire, on nous a offert un bon lobby, on l'a rasé! Ah ouais! Rasé! Hey